Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma à Koh Samui. Aujourd'hui, je me trouve à Fisherman Village. Pour la troisième fois, je vous fais un petit update. Je vous propose une mise à jour en ce vendredi 17 décembre 2021. À quoi ressemble Koh Samui aujourd'hui À quoi ressemble la vie nocturne à Koh Samui J'en profite pour vous remercier puisque vous êtes désormais plus de 3250 à suivre ma chaîne. Merci beaucoup pour votre fidélité Derrière moi vous avez le parking, vous voyez comme il se remplit. Je ne vous montre pas la première partie du village de Fisherman parce que cette partie-là n'a pas évolué. En revanche je vous propose aujourd'hui deux surprises. Restez bien jusqu'à la fin. Il y a même une troisième surprise puisque vous voyez ils ont refait le dallage de cette rue. Je me trouve à la hauteur du Cocotam. Il est 20h Il est vrai que j'ai eu beaucoup de questions, et notamment pour savoir s'il y avait une vie nocturne, des endroits pour faire la fête, est-ce que les restaurants sont ouverts, est-ce qu'il y a du shopping possible Donc Dans cette vidéo, j'essaie de répondre à cette question-là, en tout cas pour le secteur de Fisherman Village à Boeut. Je remercie également les restaurateurs qui ont accepté que je rentre dans leur établissement pour me permettre de vous montrer à quoi ressemble de la nuit actuellement et quelle est l'ambiance dans les restaurants Objectivement, à but donné, il y avait environ 60-70% des commerces ouverts hier soir à Fisherman Village. Sachez que les établissements sont autorisés désormais à ouvrir jusqu'à 1h30 du matin. La vente d'alcool est également autorisée. Alors la dernière fois, je vous parlais des petits marchés. Également les banana cake qui est ici. D'ailleurs, j'ai une question à lui poser pour quelqu'un qui... À demander des coups. Quelqu'un qui est sur Bangkok, ça va Je réponds ici à la question de Thierry sur les bananes rôties dans le groupe de Stéphane Depré, communauté de langue française de Thaïlande. You speak okay. Je lui explique qu'une personne de Bangkok aimerait prendre des cours avec lui et apprendre à faire des bananes rôties et savoir s'il accepterait de les lui donner. Je lui demandais combien de temps ça prendrait et le prix qu'il aimerait en recevoir. Je le laisse préalablement terminer ses commandes. Certains hôteliers m'ont confié être très confiants, en tout cas jusqu'au mois de mars ils ont ils enregistrent de nouvelles réservations chaque jour. Et voilà, vous avez vu la préparation du banana roti <rire> en direct de Koh Samui. So somebody from Bangkok would like to learn how to do banana roti. Il va venir à Et Il s'appelle Chocho et me paraît très sympathique. C'est pourquoi je reste encore un petit peu, même s'il est très occupé. Et oui, le Nutella est international. Vous ne le saviez peut-être pas, mais la Thaïlande est le troisième pays au monde le plus gros producteur de huile de palme. Alors, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir au regard des dégâts que produit cette culture. En effet, les plantations de palmiers à huile qui permettent sa fabrication ont des conséquences environnementales et écologiques sans précédent pour la forêt la biodiversité. A Kosamui on trouve quelques endroits où on voit l'exploitation de palmiers. C'est une huile qui est massivement employée dans la fabrication des aliments industriels. Mais aussi pour les cosmétiques. L'huile de palme est aujourd'hui l'huile la plus consommée au monde, 25% environ. Sachez qu'il existe néanmoins une huile de palme durable qui répond à un certain nombre de critères, donc qui est certifiée, qui est respectueuse de l'environnement. Et ça coûte 50 bahts, c'est-à-dire environ 1 euro 35. J'explique à Chocho que Thierry aimerait apprendre à, à cuisiner des bananes rôties. Alors il m'explique que pour préparer un kilo, il lui faut environ une demi-heure, mais que lui en fait en plus grosse quantité avec l'aide de toute sa famille. Il a proposé d'apprendre pour un tarif d'environ 500 bahts ne comprenant pas, je pense, les fournitures. Honnêtement, dans le contexte que l'on vient de traverser, il me paraît indécent de, de demander des trop grosses négociations de tarifs. Lorsque vous serez sur les marchés, pensez. Il a l'air plein de bonne volonté. Je dispose donc des coordonnées de Chouchou. Thank you Alors le petit marché, on va voir s'il si a évolué. Bonjour. Hello. Alors, il faut savoir qu'en venant ici, j'habite à 15 minutes, exactement. Je me suis pris une bonne averse. En scooter, bien sûr. Et du coup, eh bien, forcément, un autre pancake ici. Les rues se sont un petit peu vidées, mais elles vont se remplir très rapidement. Ça des Vous voyez, le marché se reconstitue petit à petit. Un peu plus loin dans cette vidéo, je vous montre des lieux d'ambiance et de surprises. Restez bien connectés jusqu'à la fin. Ça va Alors je profite de ce moment où il n'y a pas de bruit pour vous dire que si vous venez en vacances à Kosami, il est impératif d'avoir un moyen de locomotion si vous voulez vraiment visiter cette île. Donc là, je n'ai même pas besoin de vous dire, regardez, c'est ouvert, parce que tout ce que je vois autour de moi, pratiquement, est ouvert. C'est ouais, ça va offrez-vous le luxe d'aller jusqu'au fond du restaurant. Alors, j'ai discuté tout à l'heure avec un hôtelier restaurateur qui me disait que les réservations vont bon train actuellement mmh. et que la période de à partir de Noël et jusqu'à fin mars s'annonce vraiment encourageante. Si vous venez en vacances à Koh et que vous voulez vous mettre en mode « je veux découvrir l'île », il est impératif d'avoir un moyen de locomotion. Si vous êtes un conducteur aguerri en scooter et que vous avez envie de découvrir aussi la montagne, je vous conseille vraiment un 150 cm3. Restaurant Le Snack ici. J'aimerais vous dire qu'il vous faut considérer une location de scooter comme une excursion. Ça revient à peu près à 8 euros par jour. Mais ça vaut vraiment le coup parce que vous serez du coup libre et vous pourrez changer de plage tous les jours et GECO en fait ils organisent régulièrement des petites soirées animées comme ça il y en avait une il y a deux jours je crois avoir vu ça sur sur les réseaux sociaux la police veille je vous ai déjà parlé du happy elephant qui est ici. Et cette petite place qui s'est refaite d'une beauté. Et quand on voit le nombre de voitures et de scooters qui sont là, on se rend compte que c'est reparti à Koh Samui. En tout cas, pour Fisherban Village, c'est en bonne voie, comme vous pouvez le voir. Alors, pourquoi je vous invite à aller jusqu'au bout de la place Parce qu'il y a un établissement qui s'appelle le Kokotam, qui propose une ambiance un petit peu plus calme. Je rappelle que ma vidéo n'est pas sponsorisée. Alors je n'ai encore jamais mangé ici, mais mon but c'est de regarder un petit peu aussi la carte. L'ambiance est tranquille. Je montre les différentes ambiances qui pourraient vous intéresser. Voilà l'ambiance de cet établissement à découvrir au fond de la place. Comme je dis souvent, quand les taxis sont dehors, c'est bon signe. Alors, je ne vais pas vous refaire la présentation de tous les établissements sur lesquels je me suis déjà attardée la dernière fois, parce que j'ai une deuxième surprise à vous présenter aujourd'hui. Alors, au passage, je vous montre un petit peu l'ambiance dans les bars et restaurants. Nirvana ici, le gusto italiano ici grazie Grazie mille ciao buonasera mi chiamo Emma e faccio delle faccio delle video on youtube buonasera, piacere buonasera parlo del, in poco italiano fa, ma fa molto tempo che non ho parlato molto bene mi sembra di capire peccato capire um. C'est possible de entrer juste pour montrer. Et... Prego, grâce mille. Prego. Ça sent bon la pizza, ça sent bon les pâtes italiennes. Et ce qui est intéressant dans ce restaurant, c'est sa vue directement sur la plage. Sinon, vous voyez l'ambiance. Ce commerce-là a réouvert, il était fermé la dernière fois. Alors également le Darling, qui est un établissement cocoon, très cocooné. Si vous venez ici, regardez la décoration, est sympa. Boutique. Une ambiance un peu lounge, avec des alcools. Et ici, vous êtes directement sur la plage. Bonjour, oh. la télé. C'est pour YouTube. On oui, est très très bien. Je fais des vidéos. Ah, je fais des <rire> Passage. Merci. Merci bonne, soirée. bonne soirée. Alors le science pas, je vous en ai parlé. C'est un établissement qui propose des massages, mais aussi des soins. Soins du visage, manucure, pédicure où on vous reçoit avec un, un spa, elles ont toutes une vue sur la mer. Et également un sauna. Alors mesdames, si vous avez envie d'une épilation, si vous avez envie d'un massage, ou de vous faire chouchouter, pourquoi ne pas se faire offrir un petit soin dans cet établissement, le Science Spa Est-ce que vous comprenez pourquoi on appelle ça des flip-flops Alors la cantine, comme vous le voyez, il y a du monde Hello. Hello. Hello. La cantina c'est aussi un établissement qui permet de manger au bord de la mer. On voit ici la grande cuisine, tout en activité, ça va Karma Sutra, Alors, propriétaire du Karma, plusieurs établissements sur l'île, il y en a un sur la plage, un autre qui s'appelle le Karma Deli qui est juste en face. Et ici je suis devant le Karma Sutra. Voici donc ma première surprise. Eh bien un établissement qui fait la fête, qui crée des animations tous les vendredis. C'est ici au Kama Sutra. J'ai dû changer la bande de son pour ne pas être bloqué par YouTube. la deuxième surprise et elle a lieu sur la plage devant le cocotams Mui, en direct de Fisherman Village en ce vendredi 17 décembre 2021. Comme vous le voyez la vie reprend vraiment à Costa Mui, alors si vous projetez des vacances aussi, ben, vous voyez qu'il y a de quoi s'occuper, petit à petit ça reprend dans différents secteurs de l'île, on vous attend Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous propose d'ajouter un like, vous pouvez également commenter. N'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous rejoignez mes vidéos. Je publie différents contenus sur Kossamui et notamment des mises à jour régulières pour vous montrer l'évolution de la situation. Merci beaucoup pour votre fidélité. Bye bye